de mon confinement, je ne peux pas vous répondre. Mais n'hésitez pas à me donner de vos nouvelles. Laissez un message après le bip. Au confins du confinement. Euh, je suis Siste euh, corneille Nomessi. je suis euh, journaliste euh, du côté de Bafoussam, c'est au Cameroun. Euh, pour, euh, en ce qui concerne la situation du coronavirus qui euh, euh, prévaut dans le monde, moi, pour vivre, je vis ce confinement-là d'une façon assez difficile. C'est pas évident, puisque la famille déjà est constamment sur place à la maison. En tant que journaliste, il faut sortir quand c'est nécessaire, peut-être pour faire son travail. Donc, pour, depuis ce moment par rapport au confinement, je connais juste le chemin de ma maison et euh, de mon, mon studio, bien euh, de nos locaux à la radio pour le travail. Donc euh, d'autres activités qu'on avait coutume de mener, on le, euh, je ne suis plus euh, euh, euh, prêt à mener euh, ces activités-là parce que tout le secteur est bloqué et on essaye de vivre comme ça euh, pour le moment. Au confine du confinement. Euh, moi, c'est l'étudiant Wafoufou Kam, Will Brandon. Euh, en cette période de confinement, les temps sont un peu difficiles vu que euh, le confinement est censé faire les personnes rester à la maison pour les empêcher de sortir, pour ne pas pouvoir contracter la maladie qui sévit dans notre pays actuellement. Mais les réalités de la vie ne nous permettent pas d'être confinés complètement à la maison parce que il faut se nourrir, il faut sortir chercher de quoi manger ce qui rend un peu les choses difficiles et la seule méthode pour moi de m'en sortir c'est de respecter les mesures euh, prédit par prescrit par le gouvernement et me battre pour m'en sortir c'est tout ce que je peux dire concernant les cours je suis actuellement en train de suivre les cours en ligne ce qui n'est pas aussi chose évident vu qu'on a besoin donne de nouvelles choses, d'accompagnement. question d'être euh, et de, de suivre aisément les cours. Mais on constate qu'il faudrait avoir une machine ou bien un téléphone. Et en plus de ça, il faudra avoir une connexion Internet pour pouvoir accéder aux différents cours mis en ligne. Ce qui n'est pas facile, mais on se bat, on fait avec, on essaye de s'aligner à ce qui nous arrive actuellement. Au confin du confinement, oui, bonjour, bonjour. Euh, moi, c'est l'artiste Tabos, euh, artiste musicien. Je vis au Cameroun, particulièrement à Bafoussam. Euh, le confinement, je la vis vraiment, c'est pas facile. Il faut dire, c'est pas facile. Mais je tiens le coup parce que j'ai espoir J'ai espoir Vous savez, quand vous êtes en confinement, ça permet aujourd'hui de comprendre beaucoup de choses. Et des choses personnelles même, et des, et des choses aussi qui vous entourent. Mais je peux vous dire quand même que... Avec le temps, on, on, on, on s'habitue, on se bat pour s'habituer. Je me bats pour m'habituer parce que c'est pas facile cette pandémie aujourd'hui qui est en train de faire des ravages dans le monde entier. Je voudrais pas être contaminé, je voudrais pas qu'un matin mes ou mes fans après disent que Tabo se couche à l'hôpital parce qu'il est malade, il a été contaminé parce que j'étais dehors, pour monter des sangs, j'étais en train de vagabonder. Non, non, je préfère rester chez moi. Je suis à la maison, j'essaie de tenir le coup, j'essaie de m'occuper tant mieux que je peux. Ça me permet même d'écrire des chansons, j'écris des chansons pour essayer d'encourager de, les autres. J'ai des amis que j'appelle même par téléphone, la famille aussi, où j'appelle pour encourager à dire c'est pas facile c'est un se plaignent et tout, tout mais je dis non tenez bon il y va de la santé tout le monde il y va de ma santé donc euh, tous les matins quand je me lève tous les matins comme n'importe qui j'essaie de faire du petit ménage j'essaie de m'occuper il faut quand même vous, que je vous rappelle en disant quand même avec une petite souris que aujourd'hui j'ai réussi quand même à faire des travaux que je faisais pas parce que je sautais tout le temps maintenant ça me permet de donner un coup de main à la maison à la femme à la dame les enfants je les habits s'occuper tout tout ça permet après aussi on essaie d'écouter des, des informations on regarde la télé en famille et tout et tout quand il y a un peu à manger on y va et quand s'il faudrait que je sorte pour des, pré des trucs de nécessité par exemple je suis obligé de bien me, me masquer quoi. vous avez des masques aujourd'hui il faudrait que je m'emballe comme si j'étais énergé c'est pas facile mais on tient le coup